besoin d'aide pour les maraudes les distributions à as, Là, nous pas. sommes dans la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. Depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes en migration qui arrivent par cette vallée. C'est très important que nous soyons là pour les accueillir parce que l'État ne le fait pas. Tout ce que je vois ici me ramène à la question de la responsabilité. Et on nous parle toujours d'amour, d'amitié entre les peuples et les individus. Mais je crois que le mot-clé, c'est la responsabilité. En tant qu'être humain en général, en tant qu'individu, en tant que citoyen français, européen. On a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'humanité. Et il faut se battre pour ça, il faut transmettre ce message et il faut lutter contre l'indifférence. Ici, l'indifférence, c'est impossible parce que c'est là, sous notre nez, on ne peut pas fermer les yeux.